Thank you. Euh, l'heure actuelle on est cinq maréchaux et on a à peu près euh, la responsabilité de ferrer 300 chevaux sur le site euh, ce qui incombe un certain nombre de chevaux par jour euh, par maréchal donc on travaille bien aujourd'hui en osmose avec la, le service vétérinaire et on refère aussi les chevaux entre 35 et 40 jours euh, Suivant, suivant les, les grands rendez-vous pour les concours ou suivant aussi euh, les, les spectacles du Cadre Noir. Et on a aussi les chevaux d'instruction, ça nous fait entre 3 et 4 chevaux chacun. Alors, voilà. Après il y a des ferrures un petit peu plus complexes qu'on va, qu va poser puisqu'avec un, avec une ordonnance du service vétérinaire sur des problèmes orthopédiques, mais sinon à peu près une ferrure basique euh, euh, ça dure à peu près 1h30 une heure, une, une heure maximum. Alors, votre compagnon, là, aujourd'hui, il s'appelle comment Cyrus de Longa. C'est un cheval d'instruction euh, qui, qui, euh, qui est pour les élèves, en fait. Et il fait du concours complet. Enfin, il fait du saut sac beaucoup. Et euh, donc, aujourd'hui, on doit lui renouveler sa ferrure parce qu'elle bah, arrive, arrive à échéance. Et donc, on doit lui le remettre des, des nouveaux fers euh, et lui enlever l'excédent de le corne qui a poussé. Donc, euh, on va procéder à l'intérieur gauche et puis ensuite on continuera sur l'intérieur droite. Là voilà, en fait le fer il est il est assez usé là. donc je pense qu'on va le on va remettre des neufs et on va donc enlever l'excédent de corne qui a poussé hein, ça va ça représente pas tout à fait un centimètre mais bon il y a eu il y a, eu une, petite, euh, il y a eu une pousse de corne donc euh, Suivant notre parage, en fait, euh, on va pouvoir rectifier l'action du cheval. Enfin, si ça provient que de la boîte cornée, bien entendu, hein, si ça provient du membre de la colonne d'os qui se trouve au-dessus, c'est un peu plus complexe. Il faut éviter de trop y toucher. Mais par contre, si ça provient de la boîte cornée, si on a un mauvais aplomb, grâce au parage, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, modifier son aplomb. Ça, c'est comme pour les humains, il y a des gens qui ont des pieds plats il y a des gens qui ont des pieds un peu plus courts que d'autres euh, bah pour les chevaux c'est la même chose hein. non, non. Et euh, ils n'ont pas tous la même pointure bien entendu donc il y a des chevaux il va falloir faire très attention parce qu'ils ont des pieds un peu plus sensibles que d'autres bah, sur des pieds un peu plats on va faire attention à ne pas en enlever deux trous parce qu'en en fait euh, un pied plat c'est un pied qui est un peu plus sensible qu'un pied euh, on va dire euh, normal blanc et il va commencer après il brûle on l'arrête avant qu'il soit blanc plus il est chaud euh, moi c'est dur pour nous chaque fois que c'est du sur-mesure. Mais il y a une ligne blanche, il ne faut pas que les clous soit à l'intérieur de cette ligne blanche-là. Sinon, on va faire boiter le chauvet. On pose entre 10 et 12 mille fers par an à peu près alors on a différents styles de, de, de fer, on a des fer en aluminium, des fers un peu plus légers pour les, pour les chevaux de sport, des fers un petit peu plus lourds, enfin on va dire ça lourd, il n'y a pas beaucoup de différences, mais un, un petit peu différent pour les chevaux qui font du, de l'instruction. Mais comme on disait tout à l'heure, on a de plus en plus allégé le, le matériel et donc aussi les fers. Vous êtes quand même euh, plié en deux toute la journée. Hein. <rire> oui, ça... Ça nous apporte quelques soucis euh, voilà on a on a un petit peu un peu le problème du, du comme tous les maréchaux du mal de dos hein, voilà mais, euh, mais malheureusement on peut pas faire autrement hein. on, on est obligé de se s'adapter Dites-moi, là, il n'y a pas d'ordinateur pour régler un fer. Hein. L'ordinateur, il se trouve là. <rire> voilà, on prend la photo avant du pied. Et après, on essaye de, de l'adapter autour de l'enclume. Enfin, on essaye d'adapter le fer au, à la meilleure tournure du pied. Voilà. Lorsqu'on débute, c'est ce qui est le plus, plus compliqué, en fait. De mettre le, le, le fer au pied. Euh, en fait, il ne ressent pas si on lui a laissé suffisamment de pieds euh, après le parage, quoi, en fait. Enfin, la, toute la difficulté, c'est ça, c'est de pouvoir lui enlever suffisamment de pieds pour rectifier son aplomb. Et, et tout, tout en, en fait, aussi en lui laissant un peu suffisamment de pieds pour pouvoir porter le fer à chaud sans pour cela le, le brûler. Parce que brûler un cheval, c'est euh, une faute euh, très grave. Mais la corne a quand même une inertie sur la chaleur, elle tient bien la chaleur quand même la oui, corne. Oui, oui, oui, oui, oui, elle tient bien, mais on, en fait on, on, on va la, vraiment la chauffer sur quelques millimètres. Hein. Parce qu'on ne va pas rester très longtemps dessus. Il, suffit, il faut voir que le fer, si le fer est bien ajusté au pied, on ne va pas rester très longtemps dessus, on ne va pas revenir sans cesse pour poser le fer à chaud sur le pied systématiquement. À partir de là, on, là on pourrait créer des problèmes plutôt. Voilà. Donc là, on lui enlève la chaleur, là pour éviter qu'elle qu se propage trop longtemps dans le pied. Voilà, Et puis là, je n'ai pas fait porter de trop, donc euh, ça devrait aller. Un petit coup dans l'eau froide. Oui, pour refroidir. On va regarder un peu. Voilà. Là, voilà, c'est pas tout mal. Les chevaux, euh, ils ont la corne en fin de compte qui pousse, mais comme euh, elle pousse pas que en hauteur, elle pousse aussi sur la largeur. Donc le fer, on est obligé de le laisser un petit peu plus large avec certaines parties du fer. Mais pour éviter que ça fasse un bord, un bord franc et qu'il se défaire, on est obligé de casser l'angle. Il faut savoir que la corne, c'est comme nos chevaux et nos ongles, ça pousse à la même vitesse. La moyenne, c'est à peu près un centimètre par mois. Pour se comparer aux chevaux, Donc, nous on est des plantigrades, on marche sur la plante des pieds, et puis on marche sur deux pieds. Alors qu'eux ils sont digitigrades, ils marchent sur le bout s'il y a un doigt. Les chevaux c'est un doigt, ils en ont qu'un en a cinq. Ils marchent sur le bout des doigts. Il faut s'imaginer notre main, notre tronc, nous on a une protection longue, il est sur le dessus, alors qu'eux c'est tout autour et en dessous. Mais comme ça pousse, ça agit sur les tendons, les ligaments, parce qu'il pas Là, il n'y a qu'un mousse, là c'est que des tendons, des ligaments, il n'y a pas de muscle pour tenir. Donc il marche vraiment sur le bout des doigts. Donc quand il a les pieds trop longs, ben, ça gêne, euh, ça tire sur ses articulations, sur ses tendons, sur les ligaments. Donc euh, c'est pas bon pour lui. Quoi. parce qu'au monde dessus, les chevaux sauvages, ils ont pas besoin de nous. Ça s'use au fur et à mesure que ça pousse. Alors que, comme ben, on leur met à faire, Donc, contre, on compte, on ferme les chevaux parce que l'usure de la corne elle serait plus rapide. Que la pousse fait le fil d'argent en fait on va casser l'arête du, du fer c'est pour empêcher en fait lorsque le cheval peut s'accrocher ou venir se toucher comme ceci si l'arête est vive ben, on a davantage de chances qu'il se défaire alors qu'en cassant l'angle ça a davantage tendance à glisser et on a un peu moins de risque du déferrage. Alors le, Cette étape-ci ça s'appelle donc le, le brochage donc aussi on adapte les clous à la dimension du fer hein. si on ajuste correctement le fer au pied on aura beaucoup moins de soucis pour brocher en fait, pour mettre les clous et, et, et en fait on va on va, on va aussi, aussi incliner les, on va incliner les clous <coughs> suivant l'inclinaison de la paroi voilà, celui-ci est un peu haut là donc on va celui-ci, on a quelques millimètres, enfin, grand maximum un centimètre, grand maximum pour pouvoir me mettre le clou. Hein. D'où, euh, d'où l'importance, comme je le répète, de, de l'ajustage du fer, en fait. Je mets que 6 clous, pourquoi Parce que, en fait, on dit toujours que le clou c'est une agression à la paroi. Si le fer, le fer peut tenir avec 6 clous, aussi bien mettre 6 que 8, parce que, encore deux trous de plus, ça, ça abîme la paroi. Et donc, moi j'essaye toujours d'en de mettre, enfin, le minimum, non, 6, pour moi c'est bien. Le brochage donc est terminé, c'est l'avant-dernière étape, et maintenant on va finir par le riftage. Donc On va, on va couper l'extrémité des clous qui viennent de sortir, là. parce que si on laissait des clous comme ça sur le pied, ça pourrait être dangereux. Hein. Il faut, faut vraiment les couper et les appliquer sur la paroi, ce qu'on ce qu appelle le riftage. On appelle ça dégorger sous le clou. En fait, on va faire un petit logement. Pourquoi Lorsqu'on après, avec notre pince arrivée, on va l'appliquer sur la tête du clou, il va venir se loger complètement dans ce logement, là, dans le petit creux qu'on a effectué. Et à partir de là, logiquement, eh ben le, le pied est rivé correctement. Parce que on a un, euh, un test à faire, c'est simplement passer la main dessus. Et lorsqu'on s'empare de, de petite aspérité, c'est-à-dire, ben, ça veut dire que le, le, le rivet est correctement accroché à la paroi. On va lui mettre un petit peu d'huile de, de laurier pour assouplir un peu la paroi et puis la faire pousser un peu plus facilement. Mais si tu bouges pas là, voilà. Vous faites ça à chaque fois ou non parce que, non, non, parce que je me suis aperçu qu'il n'avait pas une paroi très très tonique. Alors euh, bon, en lui mettant un petit peu de D'huile dessus, euh, enfin, base de. d'huile à base de, de laurier, comme ça, ça, moi j'aime bien parce que ça facilite un peu le. ça assouplit la corne et puis ça, ça peut faciliter aussi la pousse. L'huile de cade c'est différent euh, Je sais pas si ça a les mêmes propriétés. Moi je sais que j'ai. j'ai fait. enfin, l'huile de laurier, ça. ça permet quand même. Hein. Moi je trouve que c'est. c'est euh, un produit intéressant. Après, chacun. Euh, voilà midi à sa porte, moi je. L'extrait de l'huile de, de laurier c'est encore mieux. Hein, parce que niveau... j'ai vu réparer des chevaux au niveau. en mettre au niveau de la couronne. Hein. Des chevaux qui n'avaient aucune pousse de corne et puis qui avaient des, des diffus. enfin qui avaient une corne très, très cassante et tout. En mettant de l'extrait de l'huile de, de laurier au niveau de la couronne, à raison de deux fois par semaine. avec une petite brosse à dents. Parce qu'il faut pas en, faire... en mettre trop. il ne faut pas en mettre de trop parce que ça fait office de feu, c'est violent. Euh... Il y a des pieds qui ont bien repoussé. – Bon, ben monsieur Claude, on a fait un bon tour okay. de votre euh, métier. Ben, – Oui, je pense, oui. On a fait à peu près la, la ferrure complète. La journée n'est pas finie.